des bêtes Allez, allez, allez Qu'est-ce que c'est mignon chez eux C'est propre. On mangerait par terre. Je suis sûr qu'il y a du jambon cru de montagne. Tu sais qui tue encore jambon cru eux-mêmes hein C'est une recherche du pays. Hein hein Ça s'appelle la foule. La foune <rire> Mais dis-donc, on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. C'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors on fait macérer ça avec du gras et puis de l'alcool de bois pendant deux trois saisons. Y'a a rien de tel pour se faire une bonne santé. Mmh. C'est hein. Mmh. On sent bien le goût du gras, hein Ça passe pas inaperçu. C'est quoi les petits trucs blancs Non Ça, c'est des verts. Ben oui, comme ça y a la viande aussi.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 Vous êtes franchement malhonnête, euh, au premier abord, comme ça, il, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui donnaient à l'oeuvre. Alors ça faisait des histoires. Hein. Allez Bah, à la vôtre, hein, c'est... Santé me... <coughs> Merci. Hein. Puis bonne chance surtout. J'ai connu une polonaise quand on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Oui. Oh, faut reconnaître, c'est du brutal. est curieux, hein Ça débouche la chiotte. J'ai tout un goût de pomme. Il y en a. Bien fruité C'est où Il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Je fais cette merde C'est de la liqueur de chalotte. <rire> Mais c'est relevé au Judaï. Parce que les chalots tout seuls, ça serait trop fade. Ça serait pas des fois de la betterave. Hein ah. okay. Si. y en a aussi. On oui, aurait bien quelque chose de consistant. Moi. Non. Elle est maquée à jaloux, Tonus. Je choisi un brin de cosette, le genre réservé, tu me connais, moussé pampre. Tout d'un coup, qu'un petit câble est venu me chercher, les gros mots et tout. Ouais. Monsieur Antoine, je vais lui faire franchir les portes pour que je puisse Mais donnez qu'on ferme. Oh, mais qu'est-ce que fait ce type-là On croit rêver C'est vrai aussi qu'il se croise à la tête de haut, con. Bon, il Voilà qu'on ne voit plus ici, hein Qu'est-ce qui se passe Oh, bah c'est encore une crêpe au sucre. Ma pépette, mais qu'est-ce qu'elle me dit, la pépette